What's up gens de l'internet j'espère que vous êtes tous magnifiquement Ma bien sur pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui on est sur skill pp comme d'habitude les amis en ce moment je fais pas mal de vidéos sur skill pp et aujourd'hui nouvelle vidéo à pillage donc cette fois-ci il n'y aura pas d'avance rapide je crois pas je sais pas dépendamment du montage Là, je fais l'intro un peu après donc j'ai à peu près deux heures de, de rec je vais essayer de vous condenser ça à peu près en peut-être 10 minutes, j'espère que ça fera 10 minutes pour avoir plus de pubs, euh, lol. Non, en vrai, je sais pas combien de temps ça va durer la vidéo, mais j'essaie essayé de pas faire de l'avance rapide, ni mettre de musique, et vraiment que vous voyez les commentaires que j'avais, etc. Et aussi, euh, vous allez voir, on a réussi, à, on a essayé du moins à essayer de crash coup dans la base, on a fait quelques séptombes un peu partout, et puis ben on va revoir ça plus tard pour le reste des, euh, des, des, des, des autres... Pillage dans le sens que vous allez voir. Enfin, vous allez comprendre par vous-même. On s'étend dans plusieurs des endroits de la base. En essayant de trouver le cœur de leur deuxième faction. J'espère que ça va fonctionner. Donc, le pillage d'aujourd'hui, c'est la faction F -info Solution X. Donc, il y a une petite histoire derrière tout ça. Je vais vous l'expliquer en début de vidéo. Vous allez voir avant. Euh, vous allez voir. Mais en gros, c'est eux que j'ai pillé avec Dardan et euh, Onyx. Donc, euh, vous allez voir. Ça va être plutôt intéressant. A tout de suite. Quoi ouais. euh, Le kit' Griffin Ouais. P4, euh, Senalium, P1, Tita, les gens bien. Mais écoute, ok. Au début de la version, ce gars, ok. Le gars qui est en pile en ce moment, mis en off, là. Qu'est-ce qu'il avait fait, ok C'est que je me suis TP à lui. Et non, non, non. Je rigole euh, En gros, il m'a dit... Ouais, tp, euh, TP moi, je veux prendre le screen, je suis un labo, ok. Donc là, moi, je l'ai TP, tu vois. Et il m'a tué. Mais à Skip, c'est pas du TP-Kid, vu que pas moi, c'est pas lui qui m'a TP, tu comprends ce que je veux dire ou pas Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui t est arrivé C'est que, ben, bah, je suis mort avec mon, ski, mon skill friend, et je, me, je lui ai promis... J'ai dit gros, je vais trouver ta base et t'es niqué toi. Et là, bah, comme de fait, quoi, quelques, quelques semaines plus tard. Euh... Mais c'est bizarre parce que regarde, si on regarde, ont deux il y a deux grosses factions, une collée après l'autre. Mais ils sont pas alliés ou quoi Regarde. T'as la solution XX Ah ouais, ils sont, en fait, ils sont alliés. Ouais, alli. Qu'est-ce que je raconte en fait Ouais si une... Solution XX les... Il doit y avoir du, du stuff tout le temps, il faudra essayer d'aller voir hein. Je sais pas, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le cœur pour récupérer les ouais, points qu'on a perdus J'ai tout j'arrive, en Je vais utiliser 20 premiers, 20 creepers, on verra ce que ça donne Moi j'ai l'impression que le cœur il régène, c'est ouf. Non, non, c'est juste que ça prend 90 creepers, en hein, tout le genre Ouais Oh putain J'aimerais bien aller piller leur petite base après Vas-y, on y rachète un coup d'œil après si tu veux euh, ouais en plus... Je... Attends je vais chercher un bateau et puis je vais rentrer dans deux secondes. <coughs> non mec, je... depuis hier... Je... En fait tu vois hier j'ai acheté le skill chest. Niveau 1. Et là j'avais je... je... je... je... des... Oh voilà. putain le creeper il a même pas tombé, j'ai tombé avant le creeper en fait comme un con. Ah, Mais ouais, ouais moi j'ai le skill chest niveau 2 en vrai ça sauve de ouf la vie. Hein. C'est toi T'as poussé ouais. le creeper en bas gros, t'es content Pierre là-bas. Bon, voilà. Oh, bâtard. Oh, Comment oh, tu fais Je perds. Oh non, là, je l'ai raté, t'as vu <rire> Ouais j'ai vu ça. C'est pas Hop, au revoir. C'est super chaud, je puis les cœurs comme ça, mais c'est les plus, plus marrants, genre c'est les plus durs. Et je trouve c'est ouais. plus fun comme ça. On a déjà plus... Ah euh... oh, non. Plus sens pour moi. Et toi, plus 90, là, donc ça va. C'est juste... On va juste utiliser les creepers qu'on a, on va pas se faire chier. Ouais. De toute façon, le cœur, il est pas de... de euh, ouais, il loue bon. des, des pièces, maintenant. Ah bon, c'est bon il ouais, ouais, ouais, ça a été réglé, mais faut acheter les creepers, et c'est chaud quand même acheter les creepers à 600 l'unité. Bah Malgré ouais. que j'ai quand même un peu de thunes, je crois. Ouais, j'ai quand même 115 000, donc si on veut, on pourra en acheter. Moi, j'ai 195 000, mais il n'y en aura jamais assez, il y en a pas beaucoup. Ouais, euh... mais faudrait qu'on demande, genre... Euh, faudrait que je demande à Metalloc ou quelqu'un tu vois si euh, s'il veut bien nous en vendre, il y a un gars dans ma vidéo, tu sais ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit Tu lances une perle vers le haut à chaque fois. Mais le truc, c'est que je sais pas si il faudrait que j'essaye. En fait, je vais essayer. Genre, tu lances une perle. Quoi Il en vend pas, Quoi il en vend pas Non, il en cherche aussi. Ouais, bah hier, je n'étais pas à des pillages, donc. Euh, en gros, il y avait masse de pillages. En gros j'y arrive plus là <rire> Attends, je vais essayer vers le haut, genre de lancer une perle dans le haut tu sais Genre attends... Il est tu... tôt chez toi là Ouais il est super <rire> tôt, il est genre 2h du matin Ah ouais d'accord Mais nous il est déjà, il fait jour là, il est 8h20, 8h30 Ah oui Bah ouais c'est beaucoup mieux vers le haut en fait Tu perles, vers le haut, tu mets ton creeper Et tu respawns sur le cœur. Putain Ouais. NON <rire> La perle est tombée à côté NON <rire> ah, c est c est ça, En vrai, c'est plus vite comme ouais. ça. T'as vu, ils ont fait un mur de lave, mec Ouais, chelou. What Pour stopper la TNT, ils ont fait un mur de lave. Allez, ah, retombe à côté. Ouais, j'ai raté encore. Attends, je vais descendre pour voir pour les petites bases. De... Vas-y, essaye Ça ah, sert pas... à rien, de toute façon, on a plus de plus peur. Hein. Ouais, moi il m'en reste quelques-uns, mais a rien de. Ouais, je préfère péter le coeur que péter des coffres avec rien de... Ah merde, j'ai plein sur le creeper, le creeper était pas encore parti. Bah, j'ai quand même récupéré les points, c'est pas grave. C'est genre. J'aime pas moi les bases comme Enfin, je trouve ça chiant les bases comme ça parce qu'on peut te faire piller toutes tes bases d'un coup. Ouais, bah, aussitôt que tes claims sont trouvées, c'est fini quoi. C'est pour ça, que moi je préfère faire genre plusieurs petites bases tu vois ouais. avec genre y en a ils savent pas ils sont ils sont au cœur en fait ouais euh, le, le cœur avant il était dans le F1, Ouais, mais personne ne savait ouais. bah j'avais vu un bloc de terre mais tu vois j'ai dit bon si il si y a le cœur, tu vois ça me sert à rien je vais pas monter et tout okay. mais là tu coup ça veut dire que t'as rentré des plays pour le mettre ça fait un truc sécurisé avec de la space pas Non non non j'ai juste euh, j'ai juste mis le cœur en air pour refaire des pillages j'ai juste ouais. mis euh, un cœur comme ça j'ai un, un autre cœur en rechange en fait Ouais, ouais, d'accord. J'ai deux cœurs. C'est toi en bas, là Ouais, ouais, c'est moi, en bas. Oh moi. putain, tu m'as fait flipper, gros. avait quelqu'un J'allais faire un slash save dans le full space, là. <rire> il pas au cœur de toi. Bon, il me reste 21 creepers. Jamais on aura assez pour le casseau complet, là. Hein. Non, non, non, bah, non. Tu as 21, là Ouais. 20 creepers, et maintenant. T'en as acheté Non, non, j'en ai toujours. J'en avais 44. Je l'utilise tous, mais... Ah, ok. Oh là, je peux rentrer dans toute leur base facile, mais j'ai besoin juste de que tu casses mon bateau. Okay. Bah, Je vais juste finir d'utiliser mes vrais crépes puis on, on y va. Ouais, vas -y, vas -y. Ok. Ouais, c'est des coffs CQ, c'est des coffs T'es TP toi. Oups. Ils ont mis un under chest. Où est-ce que je suis si j'ai un under chest bizarre, tu vois Oh merde, là on va être coincé. Mais en gros, regarde, euh, normalement, si je perle, double perle, voilà j'y suis. C'est un genre de truc bizarre, regarde, viens. Là je me pas à toi, j'ai pas envie ah, de faire, ouais. Je sais pas si ça va te TP par exemple, vu que c'est une demi-dalle. Ah, ouais, tu vois, ça te TP pas, faut que tu oh, perdes là, là. Attends, attends, je vais aller ici, viens. Oh, ah bah, ouais, d'accord. Bon. Oh, le... Tu vois, c'est bizarre comme base, genre. Bah, mais en vrai... Dur... Les coffres sont pas faciles à piller, là. Hein. Je sais pas comment faire pour piller ces genres de coffres, mec. Moi, je sais, mais c'est super chaud. Bah, faut à cette ombre-là dans le truc et on attendra. Hein. Genre ici, je pense que tu peux s'étendre. Non, non, ici, gros. Là où ce que t'es, ça sert à rien, je crois. Bon, je vais aller continuer à péter le cœur. Mais c'est bien, au moins on m'a à l'intérieur, tu vois. Je crois que c'est la meilleure des, des bases, ça. C'est pas celle-là que tu me disais Euh, quoi C'était pas celle-là que tu me disais que c'était bien Je sais plus, franchement, je peux pas te dire. Il y en a une autre, il y en a une autre. Vas-y, TP moi en haut, s'il te plaît, parce que. Ouais. J'ai niqué mon home. Oh, pire, ouais, vas-y, comme ça, je shoot et puis je peux aller chercher d'autres bases. Voilà, euh, voilà. Ah, ok, merci, hop. C'est celle-là que je te disais, je te la Il me reste 11 creepers, je les fais péter et c'est bon. On va voir, hein. Au moins on est recherché quelques points. Euh, mettez creeper HDV s'il vous plaît. Oh les j'arrive pas à perdre gros. Oh, J'arrive vraiment plus, me, plus. Ok plus. après avoir dépensé 50 000 On est bientôt à la fin Attends Il y a Dardan qui est venu me C'est ça son pseudo Ouais Dardan il est venu me filer un coup de main Il a utilisé quelques creepers et tout J'aimerais vraiment ça récupérer le générateur de points Comme ça ça nous fait euh, quelque chose d'environ à 30 000 à vendre J'ai dépensé comme j'ai dit vraiment beaucoup d'argent Donc euh, ce serait super de, de, de dépenser quelques Avoir quelques argent en retour quoi encore un ou deux, ouais. Putain, gros, se casse les couilles. On voit même plus la barre de vie. Euh... Attends, on me solue. Encore un. Euh, vas-y, essaye. Je vais lui dire d'essayer. Euh, vas-y, essaye. TP. Euh, j'ai plus de en moi. C'était mes derniers. Comme j'ai dit, j'étais à 100 000. Regardez ma monnaie maintenant. 58 000. Donc euh, c'est chaud. Oh, merde, j'étais pas en bas comme un con. Je sais pas combien de vie il a, mais il faut vraiment qu'on récupère les pièces. Euh, vas-y. Good luck. Non Oh merde. Il reste encore quelques... Attends. Creeper. Oh. Euh, encore. Euh, un, deux, creeper. S'il vous plaît. Gros, je spam le chat depuis tout à l'heure, gros, comme, des... comme une merde. Euh, J'ai trop envie qu'il euh, Ouais. Il y, y a un don pour toi de la part de FG. Il m'a donné un truc à te donner, TP moi. Ok, attends, attends. Je vais juste TP le gars. Là, il va mettre son dernier creeper. voir si ça va le casser. Non j'ai perdu mon stuff putain. Creeper. gros creeper s'il te plaît. J'ai un creeper. Message l'écho. Viens. TP, l'écho. Attends TP moi mec. Ouais, TP toi. Je suis TP, vas-y. Vas-y. Hop Nice. T'as un don de la part de AFJ. Ok. Putain, je l'ai tp sans faire exprès, tu ne l'es pas eux, c'est les gars qui m'en me, qui donnent des creepers. Ouais, Allez, un creeper s'il te plaît, faut que ça soit bon. Non, putain, <rire> toujours pas, merde. <rire> creeper, euh, mettez les creepers HDV, j'achète même à 1000. Putain, gros. Tu aura dépensé combien de tune 50 000 et 50 000 plus, 000. gros. Oh. <rire> J'avais 110 000 j'y suis, suis plus rien, quasiment. Allez, 1200, putain, j'ai même pas le choix de l'acheter, quoi. Oh, oui, il a cassé Toutes les minerais ont tombé. Ça l'arrive, ça l'arrive, faut que tu récupères. Il y a toutes les minerais qui sont tombées, mais il n'y a pas les... Euh... Il y a pas les pièces, quoi. Fait chier encore, ça. T'appelais pas, t'appelais pas. Ça l'a pas, ça l pas fait tomber les pièces, je crois. Fichier. Pourquoi On a fait tout ça pour rien. Gros, oh, what the fuck Normalement, c'est censé nous 64 donner... 64 pépites de Sénat. Bah, moi, j'ai eu 25 Sénat. Euh, et 20, 64 Urites. Mais normalement, ça dérope les pièces. What oh, the, the fuck euh, Vous avez récup les pièces j'avais que les minerais, Monsieur Apple, les Je suis Apple, Lucas TV. Oh bah là j'ai un peu la flemme là. En ce moment j'ai plus besoin. J'ai récup. Euh, la y en singe, avait un 8, les les Shoot, j'ai back avec 4 mété, bien sûr. Oh, y a un mec qui a eu 4 métés. Merde. Non, c'est pas possible. Y avait pas 4 métés dans le truc. fuck? C'est chelou, gros. Bon, euh, je vais voir avec les ennemis. mais Normalement, ils ont dit que ça devait être corrigé, ce truc. Mais qu'on devrait récupérer des pièces quand on le casse. C'est un peu de la merde, tu vois. Tu gaspilles autant de creepers, autant d'argent pour recevoir rien du tout. Ça euh, fait deux fois que ça m'arrive. Deux fois qu'ils disent que c'est fixe. Et c'est jamais fixe, en fait. Casse les couilles.